T'as mis en place ta colocation, tu as tout géré, c'est cool. Et vient le moment de payer la taxe d'habitation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. Yo les amis, c'est je suis Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va voir comment est gérée la taxe d'habitation pour une colocation. Et c'est assez simple, c'est comme pour un logement classique, tout simplement. Eh, hey, ils ne se sont pas pris la tête, les services des impôts. C'est la même chose. Qui habite dans l'appartement au 1er janvier, par rapport à ça, ils vont prendre le premier nom et ils vont l'adresser, la taxe d'habitation. Et là tu dis, mais mince, comment on fait Donc du coup, ok, ta colocation, tu as 4, 5, 6 personnes, 8 personnes, 20 personnes, c'est plus une coloc. Voilà, T'as environ entre 3 personnes et 5 personnes. Là taxe d'habitation va être envoyée à une des personnes. Tu as quatre personnes qui habitent au 1er janvier, tu as un des colocataires qui va recevoir la taxe d'habitation à son nom. Et ce sera à lui, ensuite, de faire la répartition avec les autres colocataires. Le fisc, les impôts, ne se charge pas de faire une répartition ou d'envoyer une taxe d'habitation euh, au prorata de chaque euh, colocataire. Non ils vont l'envoyer à celui qui est au 1er janvier, et s'il y en a plusieurs, ils vont l'envoyer au premier nom. Alors, ce qui va se passer, ce qui peut se passer en tant que bailleur, c'est que tu vas recevoir une lettre des impôts en demandant si le logement a été loué au 1er janvier, et dans ces cas-là, d'indiquer le nom de la personne qui, euh, qui, qui est sur le bail au 1er janvier. Dans ces cas-là, tu mettras le premier nom, euh, la personne qui a signé le, le premier, et charge à lui ensuite de euh, procéder, au, de se faire rembourser par les autres colocataires. Il n'y a pas une autre gestion, ce n'est pas à ce jour, en tout cas, fait de manière plus, euh, plus fine. C'est exactement du coup la même chose qu'une habitation classique. Tu as une personne qui va payer, voire au maximum, tu pourrais avoir deux personnes sur la taxe d'habitation, mais euh, pas plus. Et en tout cas, ils vont demander un paiement en une fois aux personnes et pas euh, à quatre personnes à aller chercher l'argent. Les impôts ne vont pas s'amuser à ça. Donc voilà, c'était tout simplement une réponse parce que j'ai pas mal de questions sur comment gérer la taxe d'habitation au sein de la colocation. Pas de problème. Il y avait personne dans le premier... Au 1er janvier, tu n'avais personne, tu as eu un turnover. et des gens sont partis au 30 décembre et des gens sont rentrés au 5 janvier. Il n'y aura pas de paiement de la taxe d'habitation parce que tu pourras prouver que tu étais en recherche de locataires. Du coup, personne ne paiera la taxe d'habitation. Tu as des gens dans ton bien au 1er janvier, tu prends le premier nom de, ton... de tes colocataires, celui qui était présent le 1er au 1er janvier, celui qui a signé en... le plus tôt peut-être son bail ou tu fais de manière arbitraire. Et c'est lui qui va recevoir la taxe d'habitation et ça sera à lui ensuite de faire les démarches avec ses autres colocs de se mettre d'accord pour se faire rembourser. Je pense qu'il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Donc, si tu as des questions par rapport à ce sujet de taxe d'habitation pour une colocation, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et mets-moi un gros like, partage cette vidéo à tes amis investisseurs. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose ma formation offerte sur la simplification du droit et de la fiscalité, c'est en partenariat avec mon frère, avocat au bord de Paris, expert en droit des sociétés et en droit de l'immobilier. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Où tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque nouvelle vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!